Je m'appelle Agathe Bonnet, je suis équipière communication à l'équipe nationale guidénée. Du coup, ce week-end, on, on vivait les feux de Toussaint. Cet événement a été organisé par toute l'équipe nationale guidénée et ses galaxies. Les galaxies, c'est toutes les petites mains qui nous aident. À l'équipe, on a des pôles différents. Donc moi, je suis partie du pôle communication. On a le pôle événement qui a organisé ce week-end. On a le pôle euh, euh, publication, enfin voilà, beaucoup de pôles. Et on a euh, chacune euh, trois euh, galaxies, pardon qui sont là pour nous épauler. Mmh. C'est des salariés, c'est des bénévoles euh, Non, on est toutes bénévoles. D on est toutes bénévoles et on prend euh, au minimum un week-end par mois pour rendre service pour la branche, plus euh, du travail à côté en fonction de, de notre pôle. Et quoi le thème de ces feux de Toussaint euh, Les feux de Toussaint étaient sur le thème de Soyez ce que vous devez être. Donc on l'a vécu en plusieurs temps. Euh, le premier jour, on a réfléchi sur la question Qui suis-je et ensuite on a réfléchi sur à quoi suis-je appelée en mission euh, on a organisé donc le week-end autour de l'aventure du service et de la vie spirituelle on a aussi des témoins qui sont venus euh, on a eu marine barnérias euh, qui a témoigné de sa vie on a eu euh, le, le président de l'association lazare également voilà et on a eu une, une veillée d'adoration et une plus festive hier soir. les Feux de Toussaint, donc, qui était avec les RNR, ça, ça finit ensemble. À titre personnel, qu'est-ce que tu retiens de ces trois jours de, de fête, de joie, de, de partage euh, Alors, c'était trois jours euh, incroyables. Euh, c'était euh, euh, l'achèvement de, de nombreuses heures de travail euh, bénévole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu plein, plein, plein, plein de personnes pour organiser cet événement. Et euh, j'ai trouvé que les guides aînés qui étaient présentes euh, étaient vraiment super motivées. Euh, Peut-être après euh, les deux ans où on n'a pas pu se retrouver. Euh, voilà, c'est un super événement sur trois jours. Euh, elles ont, en elles sont sorties euh, vraiment grandies, et je pense, nous aussi, de les avoir accompagnées pendant ces trois jours. Voilà, on a hâte euh, d'être euh, l'année prochaine et de se retrouver euh, à Conques en 2022. Cette année, vous étiez... il y avait combien de guides aînés Cette année, on a battu des records. On avait euh, plus de 900 guides aînés présentes. La logistique, euh, non, pas, pas de problème euh, spécifique. En fait, euh, on avait euh, 90 galaxies pour nous, pour nous aider, nous épauler dans, dans l'organisation logistique de tout ça, plus deux salariés du Centre National. Et donc voilà, la logistique a été gérée d'une main de maître, je pense, pour, ce, pour cet événement. En tous les cas, merci Agathe et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Toile,